Observer les étoiles! Ah oh! oui! Elles sont si belles vu d'ici! Oh. Hein? Mamigato, hein? vous voyez les étoiles roses dans le ciel là-haut? Uh -huh. Ensemble, elles forment une constellation. Une constellation quoi? <rire> une constellation! Oh. C'est un groupe d'étoiles. Lorsqu'on les relie ensemble, uh -huh. elles créent des formes surprenantes. Ah oui! Ah, uh -huh. oh, ben... ben... Voyons voir. Bon, et si je relis euh, les étoiles roses, euh, je vois... Ah, un gros cornet de crème glacée! Hey, des ah, ah, ah. <rire> Mais, mamie, c'est parce que c'est la constellation du cornet de crème glacée! Oh, wow. Ah! Wow! Oh, le ciel est si mystérieux! Ah. Ah. Moi! La princesse Xux, c'est ma prisonnière. Le royaume est enfin mien! Mouhaha, oh, mouhaha. Oh. Ouh. Oh. Oh. Vite. Super, José, est là! Oh. Hey, mais salut! Je suis super contente que tu sois là. Christopher, Xux et moi, on joue à un jeu de rôle. Christopher joue le méchant. Moi! Ah. Xux, la princesse. Oh. Et moi, je suis la super <mère> héroïne! <mère> hey, mais j'ai une idée. Et si tu m'aidais à libérer Xux la princesse? Oui? Parfait. Allons-y. Super José et son <mère> super ami n'ont pas dit leur dernier mot. Mmh. Dites adieu à la princesse Xux, moi! Oh, Jamais! Mais Zux, ah. tu veux te faire sauver ou? Ah. Ah. ah! ah! Ah! Super José et son super ami sont là pour vous aider! Ah. Ah. Mais, si. ah. On va. On va t'aider de. Oh, oh. mais Xux, qu'est-ce qui se passe? On dirait que tu veux même pas jouer avec nous. Ah. Oh, tu pas terminé ton devoir d'astronomie? Bien oh. j'abord. Quoi? Tu te remets ton devoir demain? <rire> puis tu as besoin d'aide. <rire> Je comprends mieux pourquoi tu es un peu distrait, Xux. <rire> hey, mais tu veux aider Xux à terminer son devoir? Parfait. Allons-y. Je vais lire les instructions. Oh, parfait. Première étape. Relier les étoiles mmh. rouges pour trouver une constellation. Mmh. Mmh. Deuxième étape, identifier la forme. Mmh. Parfait. On essaie? Parfait. Aide-nous à relier les étoiles rouges ensemble. Compte avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Mmh. Mmh. Est-ce que tu reconnais la forme? Je sais. Ça ressemble à une brosse à dents. Oh, mais oui, de brosse à dents! Ah, <rire> C'est vraiment vieille. amusant comme de voir ça! Mais oui! Est-ce qu'on essaie de relier les étoiles mauves, maintenant? Allons-y! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8! Euh, Est-ce que tu reconnais la forme de la constellation? Et oui! C'est un petit chaton! Ah, compromis ton devoir 6 Oui, oui, parfait. Mmh. Relis, relis, observe, découvre. Lorsqu'on relit un groupe d'étoiles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on découvre. Observe, découvre. Pas ah. <rires> mmh! de <rires> oh! Oh! <rires> ah! vous... bon problème, Dux. Ça arrive à tout le monde d'avoir besoin d'être dans leurs devoirs. Mais ben ah, bon. oui! <rire> Merci beaucoup d'avoir aidé Zuxx à faire ses devoirs. Grâce à toi, on a trouvé les consolations de la brosse à dents, du petit chaton et du bol de céréales. Hein? Ah, vous êtes prête à retourner à notre jeu? Oui! Ah, parfait! Ah, de retour au Un vous voyez des étoiles bleues dans le ciel? Où ça? Ah, juste là! Ah, oui, des l'idée! Ensemble, elles forment la constellation du bol de céréales. C'est ma collation. Ma constellation préférée! collation! Ah,